Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com et praticien de santé durable de base ostéopathe. Peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui pensent que pour améliorer sa qualité de vie et sa santé par les méthodes naturelles, il faut nécessairement passer par les soins compliqués réservés aux seuls spécialistes. Détrompez-vous, il n'en est rien. Vous pouvez devenir facilement l'acteur je dirais même le chef d'orchestre de votre santé. Il suffit pour cela de vouloir et de faire le nécessaire pour que cela devienne un automatisme. La santé durable, c'est le top, le plus ultra, l'avenir pour votre santé. Si vous vivez dans l'esprit de la santé durable, vous paraîtrez et vous vous sentirez plus jeune de 10 ans que votre HL. Cela en vaut vraiment la peine bien sûr en cas d'urgence, de maladies organiques, de fièvre, de saignements et coulements anormaux, de douleurs vives anormales et persistantes, il faut impérativement effectuer un bilan de santé sérieux et les traiter par les meilleurs soins médicaux classiques. En effet, les connaissances médicales fondamentales sont incontournables afin de respecter le principe d'Hippocrate, primum non nocere, qui signifie d'abord ne pas nuire. Mais pour atteindre véritablement un bon niveau de santé durable, vous devez, avant toute chose, prendre votre santé en main. Comment En vous informant par la participation à des ateliers pratiques de la santé durable, soit des lectures sous forme d'e-books, de vidéos, de formations de base, vous expliquant de façon simple et pédagogique tout ce que vous devez savoir sur les clés de la santé durable, ainsi que sur les disciplines et techniques naturelles indispensables à connaître pour mieux gérer votre santé, telles que l'alimentation, les massages, l'aromathérapie, la prévention du mal de dos, la prévention du stress, la relaxation, l'ostéopathie, la posturologie, etc. Vous aurez alors en main les armes pour agir pour vous et votre famille, dans le sens de la prévention et du renforcement de la santé, et ceci jusqu'au terme de votre vie. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie, que j'espère longue et active, à vous transmettre les connaissances que j'ai pu accumuler tout au long de mes 45 ans de pratique et qui peuvent vous être d'une grande utilité pour préserver votre santé des agressions qui la mettent en péril apprendre et à dépister et à traiter les affections courantes, ralentir le vieillissement et bien d'autres. Pour en savoir plus, je vous conseille d'accéder à ma chaîne YouTube et de visualiser la vidéo de présentation complémentaire sur les outils de la santé durable. Je vous dis à très bientôt.